Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs, c'est une nouvelle fois un très grand honneur de vous accueillir sur les antennes de Vision 4 Télévision. Le programme qui commence à l'instant, c'est Écho du Parlement. Écho du Parlement. Comme vous le savez déjà, c'est la vitrine du Parlement camerounais des nouvelles qui vous viennent fraîchement de l'Assemblée Nationale et du Sénat. Écho du Parlement, dont ce samedi a choisi de vous parler de quelque chose de très important, les micro projets parlementaires. Comme vous le savez déjà, chers téléspectateurs, chaque année, chaque député reçoit 8 millions de francs CFA de la part du Trésor public afin d'exécuter des micro projets dans sa circonscription d'origine. Est-ce que ces 8 millions de francs CFA ne sont pas plutôt utilisés pour faire des projets personnels Vous le saurez en suivant l'entretien qui vous sera proposé ce jour, mais avant, cela, je vous invite déjà chers téléspectateurs à faire le round-up de l'actualité parlementaire de cette semaine. C'est avec Michel Cyril Chungui, retrouvons-nous juste après cela. Bonjour. L'actualité au parlement cette semaine a été essentiellement marquée par le passage des membres du gouvernement devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale afin de défendre les différentes enveloppes budgétaires. L'exercice débute par les ministres d'État et c'est le ministre de la Justice, Garde des Laurent Esso, qui ouvre le bal. Il sollicite une enveloppe de 65 915 millions de francs CFA soit 60 milliards 415 millions pour le fonctionnement et 5 milliards 480 millions pour l'investissement. La modernisation des infrastructures et le recrutement du personnel sont entre autres priorités. Le ministre de l'Enseignement supérieur a défendu le budget de son département ministériel. Il est estimé à 73,465 milliards 465 millions de francs CFA avec des priorités basées sur le cryptique assurance qualité. Les universités créées par le chef de l'État, Bertoua et ces universités ont commencé à fonctionner, mais nous allons tout faire pour qu'elles soient mieux fonctionnelles et pour qu'elles soient effectivement construites. Parce que pour le moment, elles occupent des locaux Provisoire, mais ce provisoire ne sera jamais un provisoire définitif. Après les ministres d'État, c'est les ministres délégués qui prennent la relève. Pour le secteur de la défense, Joseph Betty Assomo est présent avec ses proches collaborateurs pour la défense de leur enveloppe budgétaire. Le ministère de la Défense sollicite la somme de 276 milliards, 80 millions de francs CFA. Il sera question d'assurer la défense de l'intégrité territoriale, la lutte contre l'insécurité et la participation à l'intelligence économique. Le ministère des Marchés publics sollicite une enveloppe de 14,128 milliards 128 millions de francs CFA. Le ministre des Marchés publics s'explique dans cet extrait. Les urgences, c'est la catégorisation des entreprises publiques, et c'est aussi euh, le renforcement des capacités en ce qui concerne la formation des acteurs, tous les acteurs, y compris les représentants dans les, les commissions de marché. Mais également, nous voulons renforcer euh, la collaboration à travers la dématérialisation des procédures, euh, notamment nos outils comme en Online et procureur des système, qui permettra d'aller plus vite et sûr que toute la commande publique peut consul être consultée en lui et, euh, et attribuée en lui. Parmi les passages qui ont également attiré notre attention, celui du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Le Minfopra a besoin de 13 milliards 715 millions de francs CFA. Le département ministériel de Joseph Lé annonce un nouveau CJPS en 2023 avec 18 milliards à 468 millions de francs CFA sollicités, le ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières envisage la modernisation du cadastre. Une lettre circulaire sur l'harmonisation et la codification des frais exigés des usagers pour les procédures, les descentes sur le terrain, qu'il s'agisse de procédures contentieuses, qu'il s'agisse de l'immatriculation, l'ensemble euh, ou dans d'autres domaines euh, pour le règlement des litiges. Nous avons codifié et harmonisé pour que les usagers sachent à quoi s'en tenir. Euh, lorsque des frais sont demandés pour la commission consultative, d'une part, et que des frais sont exigés pour les dossiers techniques du côté des géomètres, le ministre a pris la responsabilité de statut à travers cette lettre circulaire d'harmonisation et de codification des taux. Comme ces ministres, tout le gouvernement est passé devant la commission AI et l'exercice a été bouclé ce vendredi à 1h30. L'on n'attend plus que le passage du ministre des Finances. Alors, chers téléspectateurs, après se rendre présenté par Michel Cyril Tchungi. je vous invite dès à présent à prendre l'extrait de la semaine. L'extrait est celui du premier ministre, chef du gouvernement, type Dr. Joseph Dion Gouté, qui a présenté il y a cela quelques jours à l'Assemblée nationale en plénière le plan économique, financier, social et culturel du Cameroun pour l'année 2023. Retrouvons-nous juste après le premier ministre. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, madame, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés, le programme économique, financier et culturel du gouvernement pour l'exercice 2023 est orienté vers le maintien de la consolidation budgétaire visant à assurer à l'État des perspectives saines, compatibles avec un niveau d'endettement soutenable et garantissant la viabilité financière de son programme de dépenses. Il s'inscrit hein, également dans la lignée stratégique de la transformation structurelle de l'économie visée par la SND30 en mettant l'emphase sur la priorisation des interventions de l'État dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques. En matière d'éducation de base, le gouvernement projette la mise en œuvre des activités ci-après, la formation de 6 000 enseignants et de 150 animateurs. La construction de 10 centres préscolaires communautaires, 21 blocs maternels, 10 salles de classe dans les écoles maternelles, 15 blocs latrines. La construction de plus de 2 766 salles de classe dans le primaire ainsi que 100 blocs latrines et 42 clôtures. La formation poursuite de la distribution gratuite de 2 972 613 manuels scolaires essentiels. Dans le secteur des enseignements secondaires, le gouvernement œuvrera à la construction de 45 blocs constitués, chacun de trois salles de classe et de deux bureaux. L'attribution d'une subvention aux établissements privés par un, pour un montant de 2,5 milliards de francs CFA. La mise en place des lycées professionnels des métiers à Densam, Marois, Ekono, Douala et Ombe. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, le gouvernement entend poursuivre l'intensification des activités visant à promouvoir l'assurance qualité dans les universités publiques et privées, la professionnalisation et la digitalisation des enseignements universitaires, ainsi que la consolidation de l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur. S'agissant de trois nouvelles universités, respectivement mises en place à Ebolova, Bertoua et Garoua, les diligences vont se poursuivre pour les doter patrimoine foncier et des infrastructures. Le président de l'Assemblée nationale, honorable député, le gouvernement entend par ailleurs optimiser la mise en œuvre de la politique d'import-substitution prescrite par le chef de l'État afin de réduire la dépendance de notre pays aux importations de produits agroalimentaires et halieutiques que nous pouvons produire localement. Cela suppose un changement radical de paradigme, tant dans notre structure de production agro-industrielle que dans nos habitudes quotidiennes de consommation, qui devront désormais privilégier les produits made in Cameron. Pour inverser la tendance, les priorités du gouvernement porteront dans le secteur de l'agriculture et du développement durable sur les actions ci-après. La mise en place d'un accompagnement spécifique des acteurs des moyens et grandes exploitations agricoles. La poursuite de l'aménagement et du de désenclavement des bassins de production, ainsi que le développement et la modernisation des infrastructures et équipements de production, de transformation et de commercialisation de produits divers. Dans le secteur des mines, de l'industrie du développement technologique, les efforts du gouvernement seront articulés autour de la mise en place de la zone économique spéciale pour la transformation du bois à EDEA, la poursuite de la mise en œuvre des plans de restructuration de SICAM et d'Alucam. l'appui au développement du commerce équitable dans la valorisation des produits de terroir de qualité liés à l'origine. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, les perspectives du gouvernement en matière de santé publique s'articulent autour des actions prioritaires suivantes la mise en place de ces centres hospitaliers régionaux de Berthoua-Maroua et la reprise des travaux de construction de ceux de Bamenda et de Boya, le renforcement de la prise en charge en urgence dans les formations sanitaires ainsi que, dans, que, ainsi que de la gestion des épidémies et événements de santé publique, le développement des capacités pharmaceutiques locales et la médecine traditionnelle le renforcement de la prise en charge en santé mentale et des addictions. Guise de perspective dans le domaine de la fonction publique et de la réforme administrative, le gouvernement s'attellera notamment à la poursuite de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale à travers l'opération assainissement du fichier solde et personnel de l'État, l'arrimage des corps de métiers de l'administration publique aux objectifs de la SND30. Dans le secteur des travaux publics, l'accent sera mis sur la finalisation et la réception des chantiers en cours d'exécution. Dans cette optique, les projets routiers à réceptionner en 2023 sont notamment Mbama-Messamena, 43 km, Yoko lena 25,6 km, l'eau numéro 1 de la route dite de désenclavement du bassin agricole de l'Ouest, en trois sections, 52,94 km. Huit projets du planète d'un linéaire cumulé de 260 km. Pont sur le maillot Pichumba, d'une longueur de 62,4 m. Pont sur le fleuve Mungo, d'une longueur de 54 m. Pont sur le mayo Limani, d'une longueur de 120 mètres. Ancien pont sur le Vivri dans sa formule réhabilité d'une longueur de 720 mètres. Par ailleurs, le gouvernement envisage également de démarrer les travaux routiers priorités ci-après. La voie express, le Labé, port de Kribi, Campo, 39 km, et Bolova, Komdo Kribi, 179 km, section au ouveng de la route olounou 20 frontière gabon 70 km, Section Bogopus de la route maroua Bogopus 93 km. Febadi-Beka-Goto-Lewa-Likok, 145 km. Ring Road du Nord-Ouest, 280 km. Chers téléspectateurs, après cet extrait sélectionné par écho du Parlement qui revenait sur l'adresse du Premier ministre lors de la plénière de présentation du. Plan économique, social, financier et culturel du Cameroun pour l'année 2023, nous vous invitons dès à présent à prendre le thème du jour. Le thème du jour, comme vous le saviez déjà, ce sont les micro-projets parlementaires. À quoi servent les 8 millions qu'on donne chaque année à chaque député afin de rentrer faire des projets Dans sa circonscription, est-ce que ces 8 millions suffisent toujours pour réaliser tous les projets dont on a besoin Mesdames et messieurs, prenons dès à présent la chronique de Jean-Emmanuel Manga qui nous plantera le décor pour l'interview. La gestion des fonds des micro parlementaires dans notre pays a su garder son opacité jusqu'à nos jours. Et en dépit du rappel à l'ordre du président de l'Assemblée nationale lors de la session de mars 2011, où le très honorable Kava Yege Dibri l'avait au travers d'un communiqué Enjoint les parlementaires de faire régulièrement parvenir le rapport de gestion de ces fonds dans les délais indiqués à la question. Visiblement, l'injonction n'a pas provoqué la grande rue vers ce service. Parti de 4 millions de nos francs au cours de la législature 1992-1997, la somme a été portée à 8 millions depuis 1997. Une enveloppe dédiée en priorité à la matérialisation des projets de développement dans les différentes circonscriptions de nos députés. Sauf que sur le terrain, et obnubilé par les absences des comptes rendus parlementaires, la grande partie de la masse interroge aujourd'hui sur la direction que prennent ces millions affectés par les pouvoirs publics à leur émancipation. Dans la plupart des circonscriptions, nos députés au lendemain de leur accession disparaissent pour réapparaître à la veille des consultations électorales suivantes. Pendant les cinq années que dure le mandat, des écoles défraîchies vivent leur lente agonie dans nos villages, en attendant le coup de grâce d'une tempête qui vienne les décoiffer ou, dans le meilleur des cas, leur soustraire un mur. Des ponts aux planches pourries ça et là, offrent un visage d'apocalypse. La de l'accès à l'eau potable maintient les populations dans une soif éternelle qui finit par s'accoupler aux ténèbres du manque d'électricité. Que dire des nids de poules qui essaiment ce qui tiennent lieu de route, dont la praticabilité est une invite à la patience, à la tolérance et surtout à l'endurance, de véritables parcours du combattant pour tout dire. Ceci dans un environnement où l'illusion d'un accompagnement de la jeunesse dans la concrétisation des projets agro-pastoraux a tout fait de se dissiper. Pourtant, les questeurs chargés d'effectuer des descentes au fond de contrôle de l'effectivité de l'utilisation des ressources ont presque démissionné de cette mission, préférant se fier au seul rapport de l'élu qui, malheureusement ne présente pas la situation réelle sur le terrain. C'est qu'à bien scruter, cette situation est alimentée par les complicités entre les députés et les caisseurs, créant un univers de corruption, de concussion et de prédation, toutes choses qui maintiennent la pauvreté avec son lot de corollaires. Et si l'espoir demeure dans la mise sur pied des mécanismes de contrôle plus pragmatiques pour limiter cette saignée des caisses de l'État, notons que le peuple qui leur a donné mandat Insupporte désormais ces malfaçons. Au moment où le train de la session budgétaire en cours s'apprête à entrer en gare et où le débat sur le salaire de nos parlementaires qui travaillent 3 mois sur 12 refait surface, on digère mal que certains parlementaires aient préféré la villégiature au Qatar. Que dire des 29 milliards de francs CFA de fonctionnement demandés pour le prochain exercice tant les travaux de construction du nouveau siège de cette institution sont un cadeau du partenaire chinois Jean-Emmanuel Manga a donc signé cette chronique qui nous présentait là les problèmes liés à la réalisation des microprojets, surtout au contrôle des financements donnés par le gouvernement camerounais à travers le trésor public. Dès à présent, retrouvons Hippolyte Nama qui a rencontré pour nous l'honorable François Xavier Il est député RDPC de la circonscription Bam-Einoubou et, et ensemble, il parle toujours de ces microprojets et de leur réalisation. Madame, Monsieur, bonjour. Pour cet entretien d'écho du Parlement, nous recevons ce jour l'honorable François Pon, député de la Nation, élu de la circonscription Mbam et Inoubou. Honorable, bonjour et bienvenue. Bonjour Hippolyte. Honorable, qu'est-ce qu'on entend par micro-projet C'est un mot bateau, à la fois pour vos euh, électeurs et même pour le commun de mortels en général. C'est quoi le micro-projet Je vous dis déjà merci pour cette occasion que vous me donnez de, de m'adresser au peuple camerounais. Euh, en tant que député de la nation. Vous savez, un député, quand on dit un député, a une origine. Un député a une circonscription. Un député a été élu par des gens qui ont porté leur devolu sur sa personne avant de parler de parti politique. C'est pour ça que la législation a prévu qu'une dotation soit remise à celui-là quand il va vers les siens, n'est-ce pas, de pouvoir leur apporter des petites choses, qui ne sont pas forcément des gros projets. Je dirais tout simplement que les micro-projets, ou alors les fonds des micro-projets servent donc à réaliser des petites choses qui accompagnent l'action de ceux qui ont au quotidien, n'est-ce pas, le devoir de, de réaliser les projets dans la circonscription qui relèverait de, dont relèverait un député. Donc c'est un fonds. Le fonds de micro-projets, c'est un fonds qu'on met à la disposition du député pour pouvoir réaliser des petits projets autour de lui. Les circonscriptions sont larges aujourd'hui. Est-ce que les 8 millions qu'on vous donne par an sont suffisants Oui, justement, je, je viens de vous dire que euh, le fonds de micro-projets n'est pas destiné à la réalisation de gros projets structurants. Il y a des petits besoins... Euh, exprimés par les populations qui vous ont élus, n'est-ce pas, et c'est pour permettre que certains de ces besoins-là soient résorbés. Donc le député ne va jamais se maire de la localité, d'une localité. Le député vient en appui, n'est-ce pas, à ce que certains maires font ou réalisent sur le terrain. Alors, le fonds, il y a des gens qui l'utilisent de plusieurs manières. Moi, pour ce qui me concerne, j'ai accès les fonds de micro-projets dans la sensibilisation et la formation, ce dans le but de toucher le maximum de personnes. Oh, vous voyez que si aujourd'hui euh, vous mettez une pompe dans un arrondissement ou dans un village et vous ne mettez pas euh, une, autre, une pompe dans un autre village, cela n'a pas d'impact. Y a-t-il pas un impact au niveau de votre base électorale, sachant que ici vous avez satisfait la population et là-bas vous ne l'avez pas fait bon, Disons que le fond, les fonds sont déjà pas très importants. Je vous ai dit que le député ne saurait se substituer au maire de, de la localité. Il ne peut pas le faire. Par contre, pour moi j'ai pensé que pour toucher le maximum de personnes, il faut aller vers des choses qui dure des choses qui mettent long donc la formation des jeunes, la sensibilisation sur certains aspects de la, la, la vie euh, économique la vie sociale, j'ai pris le cas de, de l'entrepreneuriat agricole où j'ai dit que moi particulièrement j'axe mes actions de ce côté là tenez, j'ai réalisé une fois euh, après avoir été contacté par des jeunes de l'arrondissement de Bafia on a réalisé une formation dans les métiers de l'artisanat. Ils étaient nombreux, environ 300, qui, ont, qui avaient été formés. Tenez-vous tranquille, ils venaient même pas seulement du nous, parce qu'on avait intéressé tout le Mbameinubu sans limite. On n'avait pas seulement pris dans ma circonscription, parce que je conçois que quand on est député d'une localité, on est aussi député de la nation. Donc ils venaient du nous, mais aussi du Mbame Kim et même du Mfundi. Qui sont venus se former à bafia et on les a formés dans quoi dans les métiers de la décoration pendant les cérémonies on les a formés dans la fabrication des paniers de la manipulation du bambou de chine et beaucoup d'autres encore dans la fabrication des boissons des boissons euh, euh, c'est comme des boissons non alcoolisées là comme euh, des boissons artisanales non alcoolisées non le bilibili bili a de, de l'alcool mais là-bas, ce n'était pas alcoolisé, c'était des bases de boissons non alcoolisées à base de maïs. Et je suis sûr que ces jeunes, aujourd'hui, ne demandent plus de l'argent de poche à leurs parents. Et c'est ça que moi, j'ai choisi de faire. Et que mettons dans micro -projet les projets des projets, est-ce les pommes les des, des forages. Mmh. Qu'est-ce qu'on met dans le micro-projet euh, Je vous ai dit, chaque député oriente les fonds de micro-projet mis à sa disposition, à sa manière. Pourquoi Parce que pour obtenir son micro-projet, il faut déjà faire euh, un appel de fonds. N'est-ce pas C'est-à-dire euh, un, un mémoire de dépenses. Dans mon mémoire de dépenses, je vous ai dit, je privilégie beaucoup les actions qui touchent la masse. N'est-ce pas? Donc, un, un député, un autre député peut intervenir dans la, par exemple, des pointes à temps, c'est-à-dire le, le bouchage des trous dans, sur une route de, de sa circonscription. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais moi particulièrement, je dis que ce sera beaucoup plus localisé et ça ne touche pas. C'est vrai que plusieurs personnes peuvent utiliser la route, parce que c'est une route, tout le monde y passe, et même ceux qui ne sont pas de la, de la circonscription. D'accord Mais il se trouve que, pour moi, je ne toucherai pas le maximum. C'est pour ça que je me dis, pour vouloir toucher, dis merci à ceux-là euh, qui m'ont élu, ce que j'ai choisi, c'est d'aller vers eux, d'échanger changer avec eux, leur apporter ce qui est PN, notamment la formation, en un domaine bien précis. Ceux, pour leur permettre, n'est-ce pas, à l'avenir, de pouvoir développer une activité rentable qui va les soutenir eux et soutenir beaucoup d'autres familles. Il y a parfois des députés, on constate qu'il y a parfois des députés qui veulent à tout prix euh, satisfaire leur population euh, malgré l'enveloppe qui demeure plate. Moi, je, On va insister dessus, 8 millions de francs CFA, ils sont obligés de mettre la main dans leur propre poche. Quelle est votre position dessus Est-ce que vous partagez également cette façon de faire pourquoi pas Parce que le député, euh, j'ai dit déjà que pas mon... le montant de 8 millions, ce n'est pas... De votre propre oui, le, le montant de 8 millions n'est pas petit. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Vous allez me donner un million de micro-projets, mais je vais faire ce que je peux faire avec le million. Mais ça n'empêche pas que si les populations me sollicitent davantage et que je dispose de quelque chose, que je ne puisse pas mettre la chose à leur disposition. C'est-à-dire que, euh, je tiens à vous dire, hein, c'est une vérité, aucun député ne peut vous dire, ne peut vous assurer de ce qu'il n'a que le fonds de micro-projets qu'il utilise pour sa circonscription. Il est toujours, on est toujours obligé de toucher quelque part pour venir faire d'autres actions. Donc euh, les actions qu'on mène ne sont pas seulement liées au, micro au fonds de micro-projets. Maintenant... Vous avez parlé d'un village ici, d'un arrondissement, je veux dire, qui a 37 villages. Vous avez 8 millions de francs CFA par an, honorable. Nous savons tous que ça ne peut pas couvrir les 37 villages en question. Est-ce que vous avez des équations personnelles C'est vrai qu'on on a entendu parler de vous dans les projets agro-pastoraux. Parlez-nous un peu de ça, il s'agit de quoi Alors, les jeunes aujourd'hui, euh, avec euh, l'annoncement très encouragé par le, le président de la République, son excellence Paul Biya, président de la République, j'ai dit... Euh, il a dit dans son discours aux jeunes je crois que c'était en... il l'a dit plusieurs fois mais je me rappelle du de, de 10 février 2016 où il disait la terre ne mange jamais quand le chef de l'état se lève et qu'il vous dise la terre ne mange jamais croyez-moi, il est en train de donner le secret de la vie de tous les jours pour réussir tout ce qu'on met en terre si vous sèmez le mensonge, vous allez récolter le mensonge vous sèmez la vérité dans le sol, vous allez récolter le maïs. Si vous semez le maïs, un grain de maïs, n'est-ce pas Vous allez récolter au moins un épi de maïs. Ce ne sera pas un grain, ce sera un épi de maïs. Autant on sème le mensonge en petite quantité, on recorte beaucoup de mensonges qui nous envahissent. Autant on sème une graine d'arachide, et on en recorte plusieurs, euh, disons à, à l'issue de.. de, de, de, de, de un, après un certain temps, on recorte plusieurs gousses d'arachide. Honorable, en toute franchise, je vais vous poser cette question. Euh, que pensez-vous de ces 8 millions Est-ce qu'on devrait les revoir à la hausse euh, Pourquoi pas 15 millions Pourquoi pas 30 euh, J'ai été budgétaire pendant longtemps. Et je dis, je ne peux répondre ni par oui ni par non. Parce que l'argent est toujours beaucoup et l'argent est toujours petit. Oui, je dis bien, j'ai été budgétaire. L'argent n'est jamais beaucoup. Ou alors, il n'y en a jamais assez, mais c'est toujours beaucoup. Pourquoi est-ce que je le dis Vous allez recevoir 8 millions. Avec les 8 millions, vous allez faire quelque chose. Quelqu'un d'autre va recevoir 100 millions. Avec les 100 millions, il ne va rien faire. Il ne faut jamais dire que c'est petit. Mais si on en donne davantage, je prends. Parce que celui qui donne attend un résultat. N'est-ce pas je, ça ne va jamais résoudre tous les problèmes d'une circonscription. On me donne 8 millions, avec les 8 millions, je fais. On me donne 100 millions, avec les 100 millions, je fais encore. Je, je, je peux, je peux peut-être faire mieux, je peux peut-être faire davantage, mais cela ne veut pas dire que, parce que j'ai eu 8 millions seulement, je devrais me plaindre. Voilà le mot de la fin que je peux vous donner. C'est sur ce mot de fin que nous mettons donc un terme à ce acte euh, Honorable, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, je vais dire un bonjour à toutes les populations du Mbam et Inoubou et toutes les populations du Cameroun pour dire nous sommes à l'ère de la production locale. Transformons ce que nous produisons pour créer non seulement de la plus-value, mais aussi des chaînes de valeur. Ce n'est que comme ça qu'on va assurer notre développement. Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que nous recevions ce jour l'honorable François Zavienpon, député RDPC, Si conception Mbam et Inoubou. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Après donc cette belle interview servie par Hippolyte Nama et François Xavier Mpoun sur les micro-projets parlementaires, je vous invite donc dès à présent à prendre le plus. Le plus, c'est ce reportage-là qui vous apprend quelque chose de la vie des parlementaires. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de la navette parlementaire. Comment est-ce que les projets de loi arrivent et quel est le processus par lequel ils passent avant d'arriver à leur adoption. François Kevin Jega nous signe donc le plus de cette semaine. Nous nous retrouvons juste après pour la conclusion. L'initiative de la loi appartient à la fois au gouvernement qui peut déposer des projets de loi et aussi au Parlement qui peut faire des propositions de loi. Le projet de loi ou proposition de loi. Le test est débattu en commission à l'Assemblée nationale et au Sénat. Par exemple, la loi des finances sera examinée en commission par la commission des finances de l'Assemblée où le test a été déposé désigner au sein de la commission un rapporteur qui est chargé de rendre compte des travaux de commission en plénière. Les parlementaires de la commission peuvent soit adopter le test tel qu'il leur a été soumis, soit adopter un nouveau test modifié par des amendements ou rejeter en bloc le test initial. Le test adopté par la commission est ensuite inscrit à l'ordre du jour de la chambre où il a été déposé. Le test est alors discuté en séance plénière. Il peut être là encore modifié par des amendements. Les parlementaires votent d'abord sous chaque article et amendements avant de voter sur l'ensemble du test. Une fois adopté, le test est transmis au Sénat qui va les selon les mêmes règles. Si, après examen en commission, la chambre haute vote le test sans modification, le test est adopté puis renvoyé à la chambre basse. Mais, si le test est voté avec des amendements, il doit repartir vers l'Assemblée nationale pour être examiné dans sa nouvelle version dans le cadre d'un navette parlementaire. Jusqu'à ce que les deux chambres se mettent d'accord sur le test. Faute d'accord, le gouvernement peut convoquer une commission mise par terre. Cette commission doit permettre d'aboutir à un test commun voté par chaque chambre parlementaire représentée au sein de cette commission. La loi est ensuite promulguée par le président de la République dans les 15 jours. Pendant ce délai, le président peut demander un nouvel examen du dit test et le conseil constitutionnel peut être alors saisi pour vérifier que le test de loi est conforme à la constitution. La loi promulguée entre en vigueur après sa publication au journal officiel. Chers téléspectateurs et du Parlement, stop et fin pour la production de cette semaine. De votre attention, nous vous remercions et nous vous invitons à nous retrouver dès samedi prochain pour une nouvelle production. Nous tenons à remercier le staff de l'Assemblée nationale qui nous a ouvert ses portes pour tourner dans cet hémicycle où siègent les députés. Rendez-vous donc samedi prochain avec un autre parlementaire qui nous est cher pour discuter d'une actualité au cœur du Parlement camerounais.